Mm-hmm. 85% des matériaux utilisés dans la production et des éléments recyclés tout comme 20% des structures en acier. Bonjour madame, bienvenue bien chez nous bien. Bonjour C'est vraiment beau ici hein. Merci Je peux vous aider Ouais, bien sûr J'adore cette robe En plus, c'est des crampons Pense-moi, ça chauffe trop. Ça fait bien ça. Oh, ça alors, ça déchire, j'adore avec les bing bing partout. J'aime bien ça. C'est le roi de Star et avec de jour. Franchement, ça va très bien. Ça, je sais pas, vous avez des sacs à main, des talons et guillemets. J'en style des autres choses. Alors que je vais vous faire oui waouh c'est vraiment beau ici chez vous oh merci madame le plaisir pour moi je vais prendre toute la boutique moi oh, je suis flattée je vraiment tout dans cette boutique J'aurais tout pris mais j'ai un vraiment qui est arrivée là Désolée madame si on ne prend que ah, on va faire avec ça ça fait vraiment star année dispo. et ça vient de la Turquie n'est hein. pas de, de n'importe quoi ok je vais prendre ça hein. Okay, okay. Merci, okay. Voilà. Mmh. Mais vous raison, okay, on habite tout le monde, de 0 à 1000 ans. jusqu'à ce que tu décèdes. <rire> ça va, madame? <ça> <inaudible> Bon. Waouh! Wow. Dorénavant, j'ai ma bonne chez vous, hein. ça c'est sûr. Considérons votre vous que vous avez fait une petite prédiction. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, nous sommes en plein sort. Donc, ça va vous faire. On vous fait 180 000 francs au lieu de 300 000 madame Vous voyez que vous êtes gagnante coucou Un souci madame Non non non Il n'y a pas de souci 180 000 c'est bon Il n'y a pas de souci avec ça Ok, donnez-moi votre numéro mobile cash Je vous envoie ça tout de suite Si vous plaît madame Je crois que vous avez dit que si on ne prend que ce cash Franchement désolé Oh, mais comment vous êtes en arrière comme ça Une grande boutique comme ça ça passe par tous vos aussi. Oh. Ce sont les lois de la boutique. <rire> je suis désolée, madame. En tout cas, c'est pas grave. Vous m'emballez ça. Je fais un retrait tout de suite et je reviens à vous. D'accord, madame. Je vous attends. Pas de soucis. Un instant, madame, s'il vous plaît. Oui? Vous êtes sûr que vous n'avez rien qui m'appartient? Je vous ai dit que je reviens tout à l'heure, j'ai demandé d'emballer, j'ai rien pris. Eh bien, n'y pas. Remettez-moi ce que vous venez de prendre avant que je n'appelle la police maintenant. J'ai rien pris, oh! J'ai rien pris! Remettez-moi ce que vous venez de prendre. J'ai rien pris, j'ai rien pris. Je n'ai pas... regarder mes trucs. Non? Écoutez, écoutez, je n'ai pas envie de vous manquer le respect. Remettez-moi ce que vous venez de prendre. J'ai rien pris. Je sais que vous avez caché quelque part ici. Oui, oui, oui, madame. oui, oui attends, je donne. Pardon. c'est pas moi qui ai fait, je sais pas. On m'a fait ça au village. Eh, hey, pardon, madame, pardon. Donc vous me perdez tout ce temps. Vous me sortez vos discours de, de virement bancaire, mobile minute. Vous m'avez même voler en plein midi, madame. Pardon, à votre âge, ouais, ne vous n'avez pas... Pardon. Pardon. Oh, ouais, je suis désolée, maman, pardon, voilà ça j'ai remis. Hé, hey Isa, mes enfants, ma une c'est pas ma poêle. Oh. Mon mari, hey, pardon, madame, mais me déshabille pas. madame, eh, c'est sûr. Hey sûr tu ressembles d'abord une braqueuse. Oui, c'est ma main. Je ne vais pas que la main de là, la là-bas parce que c'est ça, ça que je vais te dire. Non, j'ai rien. J'ai rien. Madame, me rien. Voilà ici. ça que j'ai remis, c'est tout. Il n'y a rien. Je suis même dans vos jambes, vous regardez. Ah. Là, vous ressemblez à une vraie bandite. Euh, non, madame, non. Isaac, il est passé où, celui-là Je n'ai jamais volé depuis que ciné, ça fait fait m évole. M évole de je suis né. Vous avez même pas de me voler. Voilà preuves. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Même madame, y a des démons où tu es devenu longa, longa ou je ne sais quoi. Je ne vais plus jamais voler. Il va sortir de ton Je ne veux plus jamais voler Isaac, pardon. Mais me moi bien, pas mal à mon mari, oh mes enfants! Je me dis pas ma famille!